Salut les amis de des et des infos Vous pouvez maintenant activer une fonctionnalité dans Google Chrome qui empêche la consommation de la batterie lorsque vous regardez des vidéos. Il y a deux semaines, Microsoft a révélé avoir découvert une solution permettant d'éviter que Google Chrome ne consomme trop de batterie. Lors de la lecture de vidéos, en raison d'une erreur qui oblige le navigateur à maintenir actif le disque dur ou le disque dur SSD, ce qui augmente la consommation d'énergie. Maintenant, Google a ajouté une option pour le désactiver. Ce problème semble être appelé « mise en cache de contenu multimédia en continu » ou « mise en cache de contenu multimédia en continu » qui maintient le volume actif pendant le processus de visualisation, de lecture et au-delà. Afin de profiter de cette nouvelle fonction d'économie de batterie, nous devons installer la dernière version de Chrome Canary. Une fois que vous l'avez obtenu, tapez le lien suivant, chrome, slash, slash, drapeau, slash, dièse, turnoff, streaming, media, caching, vous activez la propriété en modifiant la valeur par défaut suractivée, ce qui permet de résoudre le problème. Vous trouvez les liens dans la description de la vidéo. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.